Yo, c'est j'espère que vous avez tous la forme, moi ça va impeccable. Alors aujourd'hui on va parler d'un, enfin, je dirais pas d'une fusion, mais c'est un partenariat entre BMW et, euh, et Vogue, qui est une marque chinoise hein, de moto. Ils vont sortir la nouvelle Vogue 900 DS, ça, c'est un trail. Alors, je vais mettre les choses au point que j'ai vu beaucoup de commentaires de gens dans ma vidéo de présentation, beaucoup de gens qui se sont plaintes, beaucoup de gens qui disent qu'ils ne comprennent pas ce que BMW fait. Alors il faut savoir une chose, c'est que c'est n'est pas anormal ce genre de pratique. Je m'explique. Triumph va faire déjà, vous avez vu, j'ai fait une vidéo de présentation, euh, une association, je dirais, un partenariat plutôt avec la marque, euh, j'ai oublié maintenant, une marque indienne, bajag ou je sais plus, vous, vous regarderez ma vidéo de présentation, euh, pour faire un roster. Euh, mid-size euh, pour la ville de 300 cm bon. je sais que il euh, y a d'autres marques aussi qui le faisaient mais il y a maintenant BMW le fait également pour avec Vogue pour faire un trail parce que ce genre de moto ce genre de, de, de partenariat c'est pratiquement pratiquement exclusivement pour le marché asiatique ça peut déborder également sur le marché européen mais principalement eux ce si qu'ils veulent c'est le marché asiatique alors je m'explique Vogue, pour eux, sont très contents de s'associer à BMW parce que pour l'image de marque et pour de, de ce modèle qui va sortir, c'est sûr que ça la fait bien. Donc pour eux, pour le marché chinois asiatique je dirais, et peut-être, peut-être pour le marché européen, c'est pas encore sûr qu'il va sortir. C'est sûr que pour eux, c'est un gage de qualité. Et BMW, eux, sont contents également de, de, de s'associer parce que pour pouvoir percer dans le, dans le, dans le marché chinois, euh, et en vendent beaucoup plus que ce qu'ils vendent actuellement, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que des, des, des, des, des, des motos BMW en Chine, ils en vendent pas des masses. Non pas que la, la marque n'est pas connue, c'est qu'il faut se la payer, la marque. C'est surtout ça. Et eux, ils vont pas dévaluer leur marque pour dire simplement, je vais le vendre dans le marché chinois. C'est ça le truc. Donc, ils préfèrent s'associer avec une marque euh, moindre, je dirais, pour pouvoir en vendre des masses et récupérer du fric par la même occasion. Je sais que c'est une pratique à l'air assez dégueulasse pour le truc. Tu te dis putain ils sont pas chis tout à se foutre avec n'importe qui pour pouvoir vendre, mais c'est ça le truc, Voilà. C'est ce que fait Triomphe avec euh, avec une autre marque indienne. Vous regarderez dans mes, dans mes vidéos présentation, j'ai oublié le nom. Présentation de roster, mais c'est ce qu'ils font. Eux leur, leur, leur truc c'est pour pouvoir vendre des, des tonnes de motos. Et du coup, de pouvoir percer dans ce marché, mais non pas en vendant des rosters de haute euh, catégorie, comme de, de, de, à des prix chers, qui ne peuvent pas se permettre, le marché chinois, de s'acheter, parce que sans doute, ils n'ont pas le même niveau de vie que nous. Quoique maintenant, le niveau de vie chez nous reste euh, tellement que bientôt, on est un pays du tiers-monde en France. Mais enfin, bon, quoi, de toute façon, ça me fait marrer quand on dit qu'on est un pays, un pays qui est riche. C'était avant ça, très avant. Bon, bref. Et euh, ils veulent en vendre, voilà. Plus. Je dirais, voilà, c'est pas qu'ils visent pas la qualité, ils visent le plus. Voilà, c'est con, c'est comme ça. C'est pour ça que si vous voyez une moto comme ça qui va sortir, si elle sort au marché européen, ce qui me, me paraît étonnant, hein, parce que BMW pour l'Europe, ils vont pas se, se prendre le risque de s'associer avec une marque où il y aura des problèmes de fiabilité, s'il y a, et du coup, ça va se retomber sur leur gueule. Et les gens vont dire, ah putain, c'est BMW, donc c'est de la merde. Donc, ça m'étonnerait que, que le marché européen soit touché par cette moto, mais je l'ai présenté parce que normalement, peut-être, elle devrait arriver. Mais donc, du coup, euh, ne cherchez pas à une fiabilité à toute épreuve, ça restera du chinois. C'est-à-dire que le partenariat, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont leur donner certaines pièces. Peut-être, j'ai bien dit peut-être le moteur, mais, mais après, il y a tout le reste. Donc oui, le moteur sera fiable, c'est du BMW. Si, si à moteur si mais après il y a tout le reste il y, a tout le, il y a tout le système électrique il y a toutes les autres pièces est-ce que le, le cadre sera toujours aussi lourd etc etc etc c'est qu comme quand on veut acheter une voiture beaucoup de gens disent par exemple oh, une voiture, il n'y a que le moteur qui compte non, il y a tout le reste par exemple prenez Renault Renault, euh, bon déjà leur moteur c'est de la merde mais en plus ce qu'il y a c'est qu'il y a tout le reste qui a tendance à partir en merde que moi, j'ai un Peugeot expert, il a, il a 120 000 km, j'ai absolument aucun problème. Il ne consomme pas d'huile, il n'y pas de problème de moteur, mais pas de problème aussi dans tout le reste. Parce que si vous avez des problèmes de suspension, des problèmes électriques, des problèmes de ci, des problèmes de ça, au final, c'était toujours emmerdé, c'est ça le problème, c'est ça le truc. Donc, ça, va, ça restera du chinois. Donc, méfiez-vous de ce genre de marque, de ce genre de partenariat. C'est comme euh, Altrium, quand il va s'associer avec une marque indienne, parce que c'est pouvoir percer dans ce milieu là, mais ils savent pertinemment que ça restera toujours du chinois il faut se méfier de ça parce que même si le moteur il reste BMW ou le moteur reste Triumph, tout le reste c'est du chinois, et c'est assemblé en Chine également, alors certains vont me dire oui mais beaucoup de choses sont assemblées en Chine maintenant de nos jours, oui, mais attention mes petits, mes petits amis c'est associé, euh, c'est assemblé en Chine peut-être, sur certains modèles mais dans des usines de la marque par exemple moi, elle est, associée en, elle est assemblée en Thaïlande mais dans une usine, ETA de Thaïlande. Ça veut dire simplement, ils veulent que le, la main d'oeuvre soit leur moins chère, mais les, le, le personnel est, est, est formé vraiment par des équipes euh, euh, japonaises de, de chez Honda et les chefs d'équipe et les chefs de, de comment ça fait, les les boss de de, de, de de cette usine là, chefs d'équipe etc. qui s'occupent de, de, de en Thaïlande sont japonais. Ils, ils, ils sous-traitent. Ils sous-traitent avec de la main-d'œuvre de, de local, mais c'est eux qui chapotent tout ça et toutes les pièces viennent de, directement du Japon. Attention, attention. Et là, c'est pareil pour BMW. Quand ils, quand ils font assembler comme ça à l'étranger, c'est pour pouvoir économiser de l'argent, mais attention, c'est surveillé à mort. Alors, là, alors que là, non, ça va être assemblé dans une usine vogue donc, en Chine. Donc, c'est eux qui vont contrôler et tout. Tu vas me dire, mais alors, ça sert à quoi ce Simplement, ils vont recevoir dans des caisses plein de moteurs de marque BMW, mais après, c'est eux qui, qui, qui montent ça dans la moto. C'est eux qui font tout l'assemblage et tout, sans aucune surveillance de chez BMW. Rien du tout. Ça ils reçoivent le... le du... Tu peux l'acheter, toi aussi. Hein. Tu peux le faire, hein. c'est faisable. Hein. J'avais acheté un jour un, un moteur de motocross comme ça. Je l'ai acheté, je l'ai fait livrer directement depuis le Japon c'est faisable, tu reçois ton moteur en caisse, voilà, un moteur tu reçois que le moteur, et après c'est à toi de le mettre dans le cadre de la moto, voilà mais c'est toi qui fais tout, qui fait l'assemblage qui, qui, qui, qui, qui raccorde l'électricité et tout qui fait tout, machin, etc, T as juste le moteur mais tout le reste, tout le fuseau électrique toute l'électronique et tout machin qui va être raccordé tout ça à ce moteur, c'est toi qui le fais et il n'y a pas de surveillance de chez BMW pas du tout ça sera dans une, une usine chinoise contrôlée par des chinois, assemblée par du personnel chinois pour le coup il n'y aura pas de surveillance, contrairement par exemple à chez Honda où ils assemblent ça en Thaïlande. C'est des pièces qui viennent du Japon, c'est contrôlé par, de, par, de, par des, des chefs d'équipe japonais. Il n'y a que voilà le personnel qui, qui, qui, qui, qui l'assemble, mais il a été formé à la base aussi par du personnel japonais. C'est vraiment une usine Honda, par exemple ou Gamma ou Suzuki, peu importe. Alors que là, non, pas du tout. C'est du personnel chinois de chez Vogue qui n'a pas été formé par chez BMW, qui, pas été, qui ne sera pas contrôlé par chez BMW et en, en sortie de, de, de, de, de, de en sortie d'usine, ce n'est pas contrôlé par BMW. Attention, ça, je, il y aura juste le moteur, le bloc moteur qui est envoyé par BMW d'Allemagne directement en Chine. C'est tout en caisse. Point final. Donc, méfiez-vous. Je préfère avoir une... une euh, de bien le préciser parce que beaucoup de personnes disent oh, c'est une association BMW donc ça sera de la fiabilité, or non pas du tout, ça peut être quelque chose de pas terrible du tout, non faut se méfier Voilà. maintenant est-ce que ça va marcher je leur souhaite, est-ce que moi j'en achèterais sûrement pas, vous, vous me connaissez moi j'achète que de la qualité soit, soit Yamaha soit Honda, voilà. moi c'est les deux marques que j'aime le plus, ou une Suzuki hein, ou Kawasaki mais surtout j'aime Yamaha et Honda voilà. donc voilà, c'est un point de vue ce n'est que mon point de vue en commentaire ce que vous en pensez, et je vous souhaite bonne continuation, je vous remercie pour votre fidélité n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner On est déjà 1850, 1860 je crois, abonner énormément ça commence, ça augmente, et c'est grâce à vous Allez, ciao, ciao.